C'est mieux de jouer manette ou CS sur Rainbow Six. Anyone can play uh, Sophia? Why MCA. It's, It's hard to see in the... Why Why MCA. It's hard to see now Remember it. I say nothing. I say nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Thank you for the comments. Oh, my uh, my viewers are happy. Thank you too. S -s Send me your channel, bro. Six squatter. Reload. Ooh, okay, okay. Oh no. Oh no! I got na na na na na na now. C'est quoi déjà cette chanson là? Bob l'éponge. le roi no ras. We need to open here. Oh putain, j'ai trop de C'est dégueulasse. C'est quoi cette musique là, Bob l'éponge? Oh no! non Nananana Mec, ça devait être dans Need for Speed Underground quoi. C'est de la country. Ah, ta mère, ta mère le Kinder Country. Ouh, oui. I see the shrimp now. Yeah. Hello. Where's the follow Deep Freezer King Yes bro. <rire> Welcome. C'est Mosdef et Faroa. C'est ça non C'était Oh No de Mosdef et Faroa, c'est un classique. Mais oui, bien sûr. Merci. Mais oui, c'était un classique, c'est vrai. Quoi C'était un classique. T'es d'où toi Quoi C'est quoi cet accent là Je suis belge Ah oh, putain ça <rire> Du côté de Namur Ah euh, non Du côté de Bruxelles Non mmh, Du côté de Liège Non Du côté... De chez Swan J'irais bien faire un tour du côté... Pardon I don't know. Mais t'es plutôt sur la partie... Euh, wallon. Flamand. Tu parles flamish, non Waouh. Ouais, ouais. D'où l'accent. Ils vont nous défoncer en face. Se... On va se faire péter la rondelle. Ouais. Let's not push, guys. Wait. Let's f them. Not push Oh là là, ils se prennent des grosses têtes. Je vais me faire tuer à droite, par le T1. Oh. Wait, wait, don't die, please, don't die Putain mais les mecs ils viennent me chercher là. One on my ping bro. Putain je suis pas chaud là. Je suis pas chaud Where is it Is it top floor What the fuck Where is it Where is the site oh, Downstairs. where Basement Kitchen Tell me ah! ah Let's go, guys. Focus, hein. I don't want to lose. Oh, ouais. Exactement comme ça. On peut pas. Vas-y, parle en flamand. Ok, ok, ok. Ah, regarde, regarde, regarde. T'as va d'où, hein D'un you doing Yeah, yeah, I know. Uh -huh. What's your name, en flamand Euh, Seve. What Seve. Non, ça, ça veut dire fils de... Non Sim Seb Seb Ouais Ça ressemble à quoi à Du Dutch je, je sais pas... Ce, je, je pense que c'est euh... Ce ah c'est ton nom Seb ouais, ouais Ah mais non mais je te demandais comment... Comment est-ce que tu traduis... Comment tu t'appelles... En flamand Ah Comme ça euh... Ah, who hit Oh, on me, on me. Uh, already on site. Il est bien belge. Ul Ulrichi Yes, yes. How do you pronounce that Who... Hit... Yeah. Who hit Yeah. Dis-lui verdome. Ça veut dire quoi Non, attends, si, si j'insulte son... Yeah. Son, son son, père. Verdome. What does it mean, potverdeck C'est... Uh, merde. In flamish. Merde. Potverdecke. Potverdecke Yeah. Potverdecke. Merde. Oh lui c'est f*** en flamand. Uh Urzu. Urzu? Oh, Urzu Yeah, that's easy. Yeah, but... It's it's bad. Yeah, but I, I like bad things. <laughs> On va tous se faire report, de toute façon je vais encore être déshonorable. Il va inventer un truc qui va s'appeler 6-4 en dessous de déshonorable. Je pick? Non, je peux pas s'inscrire. One on my ping. Uh, inside, inside. Hey, uh, behind you, behind you. Ping two. Fait bien. On va Non, c'est bon, j'ai fait. Let's go. Bien fait. Ah, Louis, bien, jouer. Good spiel. Good spiel. Yeah, but I gotta go though. See you, bro. Oh, bye. Have, fun. Have a nice. Yeah, you too. Ils sont sympas du côté flamand les Belges en fait. C'est vraiment du côté français aussi, c'est des gros fils de. J pense. du côté français c'est les pires et je pense que j'ai développé une théorie par rapport à ça c'est juste de la jalousie en fait bah, c'est normal c'est normal tu parles français donc tu te sens un peu euh, euh, je suis comme vous et nous on les repousse tu vois comme ce petit frère un peu roche là et con ouais, j'y ai réfléchi et tu dis, on est de la même famille ouais ouais mais bon euh... va jouer va jouer dans le lac Non, nope, les vallons sont beaucoup plus taxés que les flamands c'est tout calme <rire> vous pensez que des gens vont me faire mon propre spawn kill un jour Oh, il est parfait hein. il prend pas là. Ah, rien possible. Il y a que la tête qui dépasse, je vise que la tête. C'est une clavicule frère. Le seul truc où tu peux te dire, ok, c'est faire. Tu te dis si ça m'arrive à moi, ça doit arriver à d'autres. Je suis là, c'est Merci Deep Freezer. C'était cool poulet.